Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous faire part un peu de, de mon expérience pour améliorer votre productivité sur ordinateur donc moi j'ai un PC, euh, j'utilise Brave en tant que navigateur web je pense que c'est Brave est le meilleur navigateur web j'ai longtemps utilisé Firefox mais je pense que Brave est, est mieux notamment parce qu'il protège la, la, la vie privée il protège mieux la vie privée, il intègre Tor par défaut Uh, Tor qui permet de, de surfer euh, anonymement. Euh, il y a aussi une fonction que j'aime bien dans, que, que je pense utile dans bref qui, qui permet de traduire, euh, voyez, euh, traduire en français les, les pages. Donc je, je, je, je, je, ne, je ne crois pas que ça existait dans, dans Firefox par, par défaut, mais là on peut traduire des, des pages. Donc ça peut être intéressant. Euh, je voulais aussi vous, vous signaler que euh, le, je pense le meilleur utilitaire euh, pour, pour améliorer les, les, les performances du PC, pour le nettoyer euh, régulièrement, c'est Glary Utilities, donc ils en sont au, au cinquième, à la cinquième mouture, euh, je pense que c'est le, le meilleur utilitaire pour... Euh, bah, il faut il faut quand même décrasser son, son pc si j'ose dire hein, régulièrement pour, pour, pour maintenir ses performances donc si votre pc est lent euh, euh, utilisez euh, glary pour le, pour le booster si j'ose dire euh, pour lire les vidéos euh, et aussi les fichiers euh, audio euh, moi j'utilise VLC media player. Euh, la, la fonction que j'aime bien dans VLC, c'est que euh, on, peut, euh, on peut modifier la vitesse de lecture des euh, bah, que ce soit une vidéo ou, euh, ou un fichier audio. Et euh, moi je pense que euh, tous, les, tous, les, tous les interlocuteurs peuvent être euh, peuvent être passés à une vitesse de 1,5. Alors sept, certains peuvent être augmentés aussi à, à, à deux, hein, pour les plus lents, pour, les, pour ceux qui parlent le plus lentement. Ça vous permet de, de gagner un temps, un temps conséquent, hein, si, vous, si vous écoutez beaucoup de conférences, etc. Euh, euh, voilà, et euh, le logiciel est intégré à la liste des logiciels libres préconisés par l'état français dans le cadre de la, de la modernisation globale de ces systèmes d'information. Donc là, la, la liste euh, est consultable... Euh, euh, donc là, je suis sur Wikipédia. Hein, vous, je pense, je pense qu'il donne de bons conseils. Euh, je vous invite à, à, à. Je vous mettrai le lien. Euh, alors, moi, j'utilise pour gérer mes, mes messages à la fois personnels et euh, professionnels, j'utilise Mozilla Thunderbird. Euh, je pense que. Euh, enfin, bon, j'ai pas essayé tous les. Tous, tous les tous les clients de messagerie euh, tous les clients de messagerie mais Mozilla Thunderbird me permet de euh, gérer avec une redoutable efficacité euh, mes mails euh, donc notamment professionnels euh, je pense que je sans cet outil euh, si je me contentais de du webmail de ma de ma société je je, je perdrais euh, je perdrais un temps fou en fait et, et Mozilla me permet de de gérer mes mails avec, vraiment avec efficacité, beaucoup d'efficacité, euh, ça n'a rien à voir avec, euh, avec la messagerie qu'on me propose euh, par défaut, euh, là, où, là où je travaille en fait. Voilà, bah, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.